Euh, dans cette vidéo, nous allons montrer quelque chose de façon très pratique. Euh, il s'agit du montage d'un système photovoltaïque de pompage à partir de puits. Mais les, les éléments que nous allons montrer, la succession des activités, ça va être exactement pareil si on doit monter euh, une pompe solaire photovoltaïque sur un forage. Alors nous avons là un exemple puits. Vous voyez d'abord ici, Donc, on a fait une on fait un mètre actuellement on peut voir l'eau à l'intérieur c'est quoi on va donner 8 mètres la nappe se trouve actuellement 8 mètres bon, donc d'ordinaire les, les utilisateurs vont utiliser une cuisine de ce genre pour enlever l'eau c'est très facile bien sûr ça c'est pour l'eau pour les besoins euh, ménagers mais euh, lorsqu'il s'agit de relever de l'eau régulièrement pour faire par exemple de l'irrigation ça ça devient rapidement pénible on peut donc monter sur ce puits un système photovoltaïque. Une des premières choses à faire, hein, c'est de fabriquer le couvercle qui va avec ce puits. Alors, nous en avons fait un ici. Vous voyez comment il est confectionné. Hein. Le trou, euh, il est fait euh, sur ces deux diagonales. Euh, avec au milieu donc un diamètre de 110 mm pouvoir faire passer le tuyau qui va refouler à partir de la pompe immergée. Euh, mais sur le couvercle lui-même, vous voyez qu'on a fait un truc un peu plus petit parce qu'en réalité, le tuyau qu'on va utiliser, c'est un tuyau de 32 mm, en euh, comment dit, 32 mm de polyéthylène. Euh, là, le diamètre, c'est 50, euh, 50 mm. Parce que le tuyau va passer, mais aussi le fil, le câble électrique qui va alimenter en électricité la pompe. Bon, il faut veiller à ce que euh, on fasse une surface euh, assez arrondie ici. Là on a mis du fer à béton arrondi pour que les frottements divers euh, du tuyau et du fil n'aboutissent ne, euh, ne, à la destruction des fils. Il faut prévoir aussi de cadenasser, bien sûr, pour que euh, quelqu'un ne puisse pas facilement venir enlever votre euh, dispositif. Maintenant, si vous regardez l'intérieur, donc là le. La pompe sera en bas, dans le puits. Et puis, euh, donc, euh, on va attacher sur ces bras le support fil, corde, hein, Ce qui est différent du fil électrique. On attache la corde qui va tenir suspendue entre deux eaux la pompe. Quand on regarde la face interne, qu'est-ce qu'on voit donc, On voit cette structure. Toujours là. On voit bien comment c'est fait. Voilà. Et donc, ces pattes. On va les placer justement, on va les encastrer sur les du de donc en mettant le couvercle donc on pourra plus facilement l'enlever. Nous allons distinguer ici euh, trois composants clés. On ne va pas aller jusqu'à la quatrième composante. Euh, C'est d'abord ce tout ce qui est dispositif relatif à la ressource en eau. En particulier, nous voyons là le, le couvercle support euh, de la pompe placé au bord du puits ensuite nous avons là les euh, composants relatifs à la mobilisation à la mise en mouvement de l'eau en l'occurrence donc euh, la pompe immergée solaire elle-même que vous voyez là et puis le tuyau de refoulement hein, qui est un tuyau en polyéthylène ici de 32 mm et là le troisième composant, qui est bien sûr très important, c'est le moyen de mobilisation de l'énergie. Donc tout ce qui va générer l'électricité capable de faire tourner notre pompe et donc de mettre en mouvement l'eau pour les usages que l'on envisage. Là, vous voyez deux panneaux solaires. Nous avons choisi des panneaux solaires de 250 watts. On choisit deux, deux batteries que vous voyez qui sont des batteries scellées, mais le batterie en gel c'est mieux. Hein? Mais ça c'est les batteries scellées. Deux batteries donc, vous voyez qui sont de 120 ampères 120 ampères. Voilà. Et ensuite vous avez le câble électrique qui va servir à relier d'abord les panneaux solaires et le dispositif contrôleur de charge. Qui est là. Et ensuite, qui va partir, table électrique, qui va partir donc des batteries vers la pompe dans le tube. Alors, c'est l'occasion de parler, bien sûr, de, de ces dispositifs euh, intermédiaires qui sont très importants, en particulier le contrôleur de charge. Sur le marché, il en existe plusieurs sortes. Hein. Nous avons choisi euh, MPPT. Donc, rappelez-vous, le PPT, là, c'est comme PowerPoint. Ça veut dire maximum powerpoint tracking. Alors, ce dispositif est, est plus performant que le MPW euh, qui, est, qui existe sur le marché, mais c'est un peu plus cher aussi. Ce dispositif MPPT est capable donc euh, de tirer toujours le maximum de courant, quelles que soient les conditions d'exposition du de, de panneau solaire, en tout dans la condition réelle du panneau solaire, ça va toujours euh, extraire. Le maximum de puissance pour charger les batteries. Et ça va, quand, selon le niveau de charge de la batterie, ça va réguler le rendement pour que les batteries ne soient pas excessivement chargées ou excessivement déchargées. Donc, quand je dis multiples conditions de panneaux solaires, ça peut être l'échappement des cellules de panneaux, vous savez que ça, ça réduit le rendement. Euh, ça peut être la température ambiante aussi qui réduit le rendement. Ça peut être les nuages, les ombrages, peuvent tout ça réduire le rendement. Donc, euh, ce dispositif va pouvoir détecter par des petits calculs, donc il y a un algorithme de des petits calculs détecter où est-ce qu'on a le maximum sur la courbe qui relie l'intensité à, à, à la différence de potentiel. Lorsqu'on veut faire la sélection, euh, le choix de, du contrôleur de charge et du disjoncteur, euh, en fait, il faut faire attention à l'ampérage. Euh, nous avions préalablement installé un qui fait 20 ampères mais en réalité le, la pompe fait 25 ampères ça se voit sur le côté l'écriture donc il fallait un, un, un contrôleur de charge de 30 ampères donc ça c'est ça et puis euh, donc conséquemment aussi un disjoncteur de euh, comme on peut voir dans l'écriture hein, 30 ampères donc si vous ne faites pas ça lorsque vous allez mettre en place et qu'est ce qui va se passer et puisque la pompe à 25 ampères elle va essayer de soutirer du contrôleur une puissance, enfin une intensité de, de 25 ampères alors que ça c'est calibré pour 20 ampères et vous allez voir en ce moment l'ampoule, la, la, le symbole de l'ampoule qui est ici hein, qui va se mettre à clignoter et le contrôleur va refuser d'envoyer du courant à votre pompe qui ne marchera pas. Donc ça c'est un détail important qu'il faudrait garder à l'esprit, il faut regarder toujours la puissance de la pompe et son ampérage, ça suffit pas de regarder le voltage, donc, tous les éléments qu'on va installer en ce moment, qui sont caractérisés par leur voltage et leur ampérage, il faut que ce soit compatible. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle finalement les, les tubes, les gaines, pour placer les fils. Vu qu'on a créé une tranchée ici, c'est bien les fils électriques de les protéger en les plaçant bien sûr dans ce, dans ce genre de gaines. Euh, maintenant, on peut regarder quel genre de porte nous avons. Bon, voici, le, parmi d'autres, hein, voici la, la, disons le, le carton de la pompe immergée qui nous avons prise et On peut la voir ici. Bon, on trouve là-dedans comme seul document cette, cette feuille hein, qui la présente comme une pompe immergée et qui montre aussi que, en fait elle peut être reliée sans autre dispositif particulier. La pompe peut être directement reliée. À, au panneau solaire. Dans cette pompe, vous la voyez ici, on a ses caractéristiques. Elle est livrée, celle-là, avec euh, une vingtaine de mètres, de, de, mètres de câbles électriques. Hein? Et si on regarde bien, on peut dire euh, disons euh, les, les principales caractéristiques hein, qui sont là. Euh, bon, ce modèle-là, donc, c'est euh, suivant. Euh, mais je vous ai dit, on ne veut pas faire de publicité. Ça, c'est un modèle euh, qui coûte relativement moins cher. Bon, nous l'avons eu sur un marché local à, autour de 100, 110, 000, hein, 110 000 francs CFA. Le modèle qu'on a pris, c'est avec un voltage de, 200, de, de 24 volts. Donc, les panneaux étant de, de. Les deux batteries que nous allons utiliser étant de 12 volts, 12 volts, on va les placer en, en série de manière à ce qu'on puisse avoir les 24 volts. Et donc. Euh, on peut voir aussi la hauteur manométrique totale, max head, est de 50 mètres, et le débit maximum, 3 mètres Bon Le courant, 25 ampères, et la puissance, 600 watts. Euh, courant, 25 ampères. Bon, donc, euh, ça, c'est suffisant pour nos besoins. Normalement, on doit calculer les besoins, hein, si on fait l'irrigation, pour savoir si 2 ou 3 mètres Bon on sait que dans les calculs d'irrigation, 3 mètres cubeurs, ça va correspondre selon les dispositifs que, distribution d'eau que vous utilisez, c'est-à-dire entre les dispositifs d'irrigation de surface avec les rigoles ou bien euh, micro asperseurs euh, ou bien encore euh, dispositifs d'irrigation euh, localisés comme les cracheurs, les goutteurs, etc. On sait que le débit d'équipement sur... Euh, le débit d'équipement exprimé en litres par seconde par hectare, si vous avez quelque chose comme 3 mètres de cuveur avec euh, de la micro-aspersion, vous pouvez faire 1, 1 à 1,5 hectare d'arrosage bon, on va pas rentrer trop dans tous ces détails en tout cas voici la pompe et il faut faire attention à ne pas perdre ce dispositif qui se met donc ce manchon qui se met ça c'est livré avec et donc euh, la tête ici justement c'est qu'on va emboîter dans le tuyau polyéthylène de 32 mm et on va serrer avec deux colliers de ce genre et ça sera étanche. Alors pour le support de la, des batteries, nous avons, euh, disons, euh, fabriqué une sorte de caillouti, hein, une sorte de caillouti ici, et bon, de dimension quoi La profondeur ici fait 70, euh, à peu près 75 cm, hein, 75, 76, tandis que la largeur, elle fait... Euh, la largeur fait dans les euh, 70 cm aussi pour une hauteur de, de on a dit euh, 35 cm 35 cm donc on va poser, c'est important de faire ça on va poser les batteries, vous voyez il y a des espaces entre les euh, entre les pièces de bois euh, ça c'est pour éventuellement lorsqu'il y a de l'acide qui va se percer hein, que ça ne tombe pas directement euh, sur le bois et ensuite il faut fabriquer aussi un panneau qui va servir euh, à fixer euh, d'un côté euh, donc le, le contrôleur de charge. Hein, euh, J'ai mis euh, son emplacement ici avec, euh, en traçant avec le, le bic. On va faire des perforations tout de suite pour pouvoir les fixer, mais des perforations aussi pour faire passer le fil et aussi le disjoncteur qui, qui va être là de la même façon. Alors ce panneau que nous avons fait hein, une dimension 30 cm. Hein, 30 cm avec une épaisseur de, on va dire, de 4-5 cm. Et c'est largement suffisant. Vous voyez un exemple déjà de disjoncteur électrique ici, qui est placé déjà euh, sur ce genre de papier. ici, on a le la gaine hein, qui va recevoir le câble électrique. Bon, nous avons payé un câble électrique de section 1,5 mm pour nos besoins en termes d'intensité pour que ça ne chauffe pas. Mais sinon ils ont le câble aussi sur le marché hein, de 2,5 mm 2,5 mm d'épaisseur de, de cuivre. Et, et donc on va on va mettre on va attacher vous, ce que vous remarquez ici c'est ce fil qui va servir à entraîner le câble électrique à l'intérieur de la gaine. Donc on va détacher ça et, mais regardez un peu comment on a posé dans le trou hein, la gaine et on va la dérouler, la tendre pour qu'elle qu puisse épouser correctement le, le, fond, le fond du trou et maintenant au bout ici on va tout simplement attacher ensemble le fil on attache très intimement ces deux parties ensemble voilà voilà et après donc on enfonce à l'intérieur et maintenant on chemine on va aller prendre le fil par l'autre bout. Donc on va, on va tirer ce bout. Bon, si vous avez des mains solides, vous tirez à la main, mais sinon on peut tirer avec les pinces. Et pendant que l'autre extrémité, eh ben, quelqu'un va, va dérouler le fil et aider à le faire pénétrer à l'intérieur de la gaine. Bon, c'est ce que je vais faire moi-même. Uh -huh. Voilà. Voilà. Donc, euh, tandis que l'autre opérateur va tirer. Il va tirer. Je vais dérouler. Il va tirer. Je vais dérouler. Donc on voit ça pénètre. Ça va pénétrer, pénétrer, pénétrer. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de ce processus. On arrive au panneau. Je vais faire orifice. Euh, les orifices, en commençant par là où je place le disjoncteur. Je vais faire un trou par lequel euh, le câble du fer va sortir, un trou par lequel le câble du va rentrer. Et donc, pour ça, je vais utiliser une perforeuse à batterie. Hein. C'est mieux. Donc on fait la sur du trou avec un marteau. Voilà. Bon, c'est du bois léger, si vous frappez fort, ça va faire le trou jusqu'au fond. Et donc, euh, votre vis aura du mal à s'encastrer à l'intérieur. Donc, on va fixer maintenant le... De... Donc on, on voit voit le charge euh, commencer on... à placer les, les fils. Hein? On voit le, le, le fil rouge va sur le, sur le trou marqué plus. Hein? Et on voit le petit dessin. On voit le petit dessin là, du, du panneau solaire qui est là. Et, et donc euh, on met là-dedans et on visse, on attache bien. bien. Donc voilà, j ai, j ai, je viens de mettre le, le fil rouge. Quand on tire, on voit bien que ça ne détache pas. Là je mets le fil bleu sur le moins fil bleu sur le moins, même chose. Mais il faut desserrer à fond la vis, là. En ce moment, il y a une petite grille qui descend, qui laisse une ouverture. Et lorsque vous vous mettez à serrer, l'ouverture, le cadre d'ouverture l'ouverture vient coincer le fil à l'intérieur. Donc, je, je fais exprès de mettre cet attache-fil sur le côté, parce que si vous le mettez directement là, lorsqu'on va tirer sur le fil, vous voyez, si vous tirez sur le fil, ça va tirer directement ici, ça peut se déboîter facilement. Donc, je le déporte sur le côté... Et là, je place celui-là. Hein, Une fois que j'ai placé celui-là sur le bois, je vais continuer mon effort pour alléger les tractions sur le, sur le fil qui rentre directement euh, dans mon contrôleur en plaçant celui-là ici. Donc ça je vais placer là. Hein, et là j'enfonce. Ici, nous avons fixé déjà l'arrivée du. Le câble venant du panneau solaire, on voit le plus le moins, le panneau est dessiné sur euh, euh, disons le contrôleur de charge et euh, euh, là c'est le fil qui va vers la batterie, il y a aussi plus moins, la batterie aussi est dessinée, hein, il y a une petite ampoule qui est dessinée là et on voit plus et moins, donc c'est le fil que je vais mettre maintenant, quand on dit consommation ça peut être donc une pompe, ça peut être une ampoule, ça peut être n'importe quel moteur hein, qui peut faire la consommation électrique, donc là tout simplement je desserre à fond la vis qui est là je desserre à fond et je mets le plus avec le fil rouge et le moins avec le fil bleu une fois que j'ai mis je serre très bien Allez, même chose je vais visser voilà. je vais visser jusqu'à fond pour bloquer Donc, le câble qui sort de là, je, tout à l'heure je vais le fixer dans les attaches fil. Je fais monter, monter, faire sortir ici. Et là, donc je vais placer justement mon, euh, mon euh, interrupteur. J'ai mis le fil en bas là, qui va vers, le, vers la pompe, hein, qui sera disjoncté ici. Et le fil qui vient maintenant du contrôleur de charge, qui sera mis ici, le bleu vers le bleu. Pour faire attention, je ne pas. Euh, inverser les fils mais aussi de mettre au bon endroit hein. ça se met par le dos vous hein. voyez ça c'est la face parfois on a tendance à mettre ici mais ça se met par le dos hein. par le dos Donc, si vous regardez bien on va aller coincer ça en bas coincer en bas et on visse coincer en bas et on visse coincer en bas et on visse vis. voilà si on coincer en bas on visse ça attrape bien Là aussi, le fil rouge qui va donc vers le, le bouton blanc. On peut rassembler un petit peu les fils éparpillés. Je le mets en bas ici. En bas. Je le mets en bas. On peut voir le, le bout du fil jusqu'ici. Et là, je me mets un visser. Jusqu'à ce que ça coince. Que ça a coincé, si vous tirez ça ne s'enlève plus. Maintenant il reste à fixer ça sur son support ici. Ce qu'on va faire maintenant, voilà donc euh, je mets la vis et je vis. Vous percez le bois, il faut appuyer un peu. Donc il y a un tout au milieu ici, je vais faire entrer là-bas. Je tiens horizontalement et je mets la tête du tournevis dedans et je visse ici je mets les boîtiers protecteurs euh, donc euh, celui-là en particulier donc, je vais le mettre en haut ici voilà. euh, celui-là je vais le mettre en bas là on regarde les les, les encoches là hein. Et puis on met le train là-dedans, voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais faire quitter les vis la position ouverte pour passer. Oh, ça peut se faire même avec les ongles pour passer en position fermée. Voilà. Et comme ça, là, c'est bloqué. Et je passe à F. Tout, je mets toutes les, de les Les deux batteries, chacune faisant 12 volts, 12 volts. je vais les mettre en, en série. Pour faire euh, une batterie unique de, qui délivre donc... Euh, 2 x 12, c'est-à-dire 24 volts. Donc pour ça, il faut que je relie, tel que c'est que posé là maintenant, il faut que je relie le, le plus et le moins euh, des batteries. En ce moment, le fil qui vient de, du contrôleur de charge, je vais mettre son plus sur le plus de la double batterie, donc, et son moins sur le moins de la double batterie. Alors pour ça, moi, j'utilise plutôt des coches de voiture. Certains vont utiliser des pinces, mais je trouve que les coches sont plus stables. Une fois qu'on a serré les fils, bon, ça peut rester longtemps comme ça, quoi. Et puis, je vais faire passer le bout de fil là, par le trou qui est là. là et je, je fais passer en bas ici. Hein, je vais encercler. Hein, je peux desserrer encore, faire encercler, faire passer ça carrément en bas ici. Hein, et maintenant, essayer de, de, de tourner ça un peu, que ça coince. Et une fois que j'ai fait, fait ça, je vais te resserrer. Pour faire descendre, la plaque est coincée. Là, on est sûr que euh, l'élément sera en place pour, pour longtemps. Okay. J'ai préféré mélanger les deux, euh, emmêler les deux fils positifs et, et négatifs, puisqu'il s'agit seulement de, euh, de connecter par un fil les, le pôle plus et le pôle moins hein, de, de chacune des batteries. Alors, okay. je vais prendre donc euh, une poche. Ici, et puis euh, je vais desserrer le fil préparé. Il est là, donc bien solidement préparé sur chaque bout. Donc je vais choisir le pôle euh, moins d'une des batteries. Pour faire attention, il faut que les vis là regardent vers le ciel. Euh, sinon, vous allez mettre à l'envers, vous allez avoir du mal à les enfoncer les coches. Et donc, euh, oui, il faut que les deux vis regardent vers le ciel. La tête, voilà. Donc on a fait ça, on tape légèrement seulement, on fait descendre, et on serre. Voilà, je tape légèrement, légèrement, légèrement. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je peux serrer maintenant, pour que ça tienne en place. Donc là, on peut dire que j'ai transformé mes deux batteries en une seule batterie, deux batteries, chacune faisant individuellement 12 volts, j'ai transformé... En une seule batterie de 24 volts Maintenant le, le contrôleur de charge Lui il va descendre comme ça Et on va mettre la borne plus C'est le fil qui descend bien de la position batterie On va mettre la borne plus sur le, sur le rouge ici Et la borne moins ici et Là il faut que je dénuque les bords Donc là je viens de les viens attacher sur la borne plus la borne plus, le rouge était sur le plus j'ai attaché sur la borne plus je le rouge ici, c'est plus visible d'ailleurs la batterie c'est plus ici attaché, et donc ça c'est le câble qui descend aussi borne plus du contrôleur et l'autre on a attaché sur la dernière poche je vais mettre sur la borne moins de ma double batterie maintenant bon, borne moins vous voyez que déjà ça fait des étincelles oui <rire> que la batterie a du courant et on voit déjà, le contrôleur s'est allumé. Parce que les batteries ont un peu de courant. Bon, en mettant ça, il faut faire attention, les, le sens de rotation, pour euh, réduire les risques que, y ait, que les, les bornes se touchent. Hein. Donc ça, par exemple, je devrais euh, le tourner un tout petit peu comme ça. Et celui-là, un tout petit peu comme ça. Voilà, après je serre. Ça, je serre maintenant. Voici donc les deux panneaux solaires que nous avons. C'est des panneaux de 250, comme on l'a montré dans l'introduction, 250 watts crête chacun. Bon, On les a placés côte à côte comme ça sur ce support. Il faut bien comprendre aussi que le support doit être placé avec son axe orienté est-ouest. On est dans l'hémisphère nord ici. Et puis on regarde sa boussole. Et on regarde la latitude. Ici, on a la latitude de 12 degrés. 12 degrés, latitude nord, Et le panneau doit être posé, incliné d'un angle de 12 degrés, la latitude de lieu et sa face légèrement soulevée vers, hein, vers le sud. Ici, c'est le côté sud. Et Il faut faire attention à ça parce qu'on a vu les gens poser les, les panneaux sans tenir compte de cela. Euh, le fait est que euh, en réalité, le soleil, actuellement, il fait froid, on est au mois de décembre. Le soleil est un peu descendu vers le, dans le sud. Donc, pour que le canot, panneau puisse capter pleinement la puissance euh, irradiante du soleil, il faut que sa face soit légèrement tournée vers le sud. Bon, on ne va pas bouger ça le reste de l'année. Et ça, c'est euh, un positionnement qui marche très bien. Alors, une fois qu'on a, qu a fait ça, nous avons fait venir le fil qui va être connecté un peu plus bas au contrôleur de charge. Nous avons fait faire ce fil. Bon, tout est provisoirement installé ici d'abord. Hein, mais on veut bien comprendre tout. Et là, c'est comme c'est des panneaux, nous avons dit, de d'une de, de, de, puissance, de d'un voltage de, je ne sais pas si on peut le voir ici, de, de 30 volts. Hein, hein, 30 volts. Hein, voltage de 30,7. Chacun des deux panneaux. 30,7. On le voit là. Hein, et que euh, les batteries là-bas, euh, la double batterie fait 24 volts, on ne va pas mettre les panneaux en, en, en série, sinon le voltage va s'ajouter et ça va faire 60 volts. Et donc ce qu'on a fait, il faut regrouper donc les bornes moins ensemble et les bornes plus ensemble. En ce c'est ça qu'on va connecter au fil qui va descendre vers euh, le contrôleur de charge. Voilà à quoi ça ressemble, la connexion, quand c'est terminé. Donc on a mis le... Le scotch euh, secréton, tout autour, hein, pour essayer de protéger ça contre l'eau, le, contre la, la pénétration de l'eau. Donc il vaut mieux bien isoler tout ça. Et ça, on peut placer ça maintenant, on peut même, on peut même fixer en bas après, ici, pour que ça ne pas au sol. On voit que le signal du panneau solaire est allumé et que la batterie est en train d'être chargée, on peut le voir. Voilà, donc là actuellement il arrive ici 27 volts hein, à partir des panneaux. Bon ce qui est ce qui est, c est, c est, très, est vraiment bon, puisque les, la, batterie, la double batterie que nous avons ici fait 24 volts. Donc la charge est en train de s'effectuer. On voit là, c'est tellement rapide que on a déjà trois. Tout à l'heure c'était deux barres, maintenant on a trois barres hein, et c'est en train de remplir donc, la quatrième barre. Ce qu'on va, qu va faire ouais. à présent, c'est de connecter le tuyau de refoulement ouais. avec la pompe immergée. Bon, donc, l'embout hein, qui est muni de joints, il hein, faut faire attention à ce petit joint caoutchouc qui est là, qui va assurer l'étanchéité. On va prendre cet embout et nous allons euh, considérer l'une euh, des extrémités du tuyau polyéthylène que vous voyez ici, hein, 32 mm, On va enfoncer. mais vous voyez que c'est tout juste là. Donc, il va falloir que je chauffe ça avec du chalumeau et je vais enfoncer là-dedans et une fois que c'est enfoncé jusqu'à fond je vais mettre je vais serrer davantage avec deux colliers comme ça on est sûr que le tuyau est solidement euh, attaché à, euh, à la pompe voilà donc euh, on a bien chauffé et là, vous voyez que le tuyau a été un peu agrandi. Le je j'essaie de... Mais pour, pour plus de sécurité, c'est bon quand même de mettre un collier. Et vient visser, pour que ça, ça en serre davantage. Voilà. À présent, nous faisons sortir euh, bon. par l'orifice, le, par le câble électrique et le tuyau de refoulement. Le tube de refoulement PVC que nous venons juste de fixer, puisque les deux vont sortir pour être connectés n'est-ce pas Il faut pas que ce soit emmêlé. On peut éventuellement mettre, hein, pour que le fil ne pende pas, on peut mettre du sécréton, donc du scotch tout autour. Voilà. Et maintenant, on va passer à la corde. Alors, on va sortir la corde aussi en attendant, par le même, ori euh, le même orifice. Mais en réalité, les cordes là, ça sert à suspendre la pompe. Et donc les, cordes vont les extrémités supérieures des cordes vont s'attacher après sur ces deux bras. Tandis que les extrémités inférieures, on les attache comme ça sur la pompe. Pour que la pompe reste suspendue. Voilà, donc on attache bien de chaque côté. Pour pouvoir ainsi suspendre le. pompe entre deux eaux donc on peut chauffer un peu le bout du, du fil pour l'amincir, pour que ça puisse passer facilement à travers l'orifice donc les deux fils étant attachés, il faut prendre maintenant l'ensemble on va prendre l'ensemble et on va le mettre on va le faire descendre petit à petit dans le puits voilà on faire descendre et on va rapprocher en même temps le couvercle une fois que le segment, le segment préliminaire a disparu à l'intérieur du puits, on va poser le couvercle. On va poser le couvercle. On va poser le couvercle dans le centre. faut pousser pour bien centrer. On positionne, on centre, il faut que ce soit bien au centre. Parce qu'après les pattes là, c'est pas un problème, on viendra les enfoncer. Donc, si c'est bien centré, on va détacher ici pour voir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait descendre, il faut qu'on puisse voir. Voilà, et il faut faire attention pour le fil, il ne faut pas que le fil frotte trop, sinon il va se gâter, le fil électrique, voilà, il faut rendre le fil libre. Et regarde, on fait descendre, on fait descendre, voilà, attention au fil électrique. Alors, il faut aller jusqu'à ce qu'on sente que c'est posé sur le fond, après on soulève un peu. à rentrer, à un moment donné on sent que le fil se déploie librement, donc si on retourne, on tire le fil on voit que à un moment donné il est tendu ça veut dire que ça s'était reposé la pompe s'était reposée sur le fond boueux, et maintenant le fil a commencé à le soulever un peu, on tend le fil et en ce moment on l'attache sur les deux bras comme j'ai dit mais si on veut aussi on peut l attacher sur l'anneau central ici, et là on est bon il suffit maintenant tout simplement d'encastrer de dans le Marjel, la margelle la plateforme qui sert de couvercle et là de faire quelques petits aménagements pour euh, pouvoir euh, transformer ça en robinet mais c'est quasiment fini ça je vais aller actionner le disjoncteur et puis démontrer qu'on peut recevoir de l'eau ici donc je vais appuyer le bouton de mise en marche de la pompe et je vais aller voir la pompe. Voilà donc, euh, une fois la, le disjoncteur actionné, voilà comment l'eau sort pas, de la pompe. Alors si l'eau ne sort pas, euh, c'est bon de savoir ça, il faut appuyer sur le bouton Power et puis remettre en marche. Et ce bouton Power est ici. Donc si on appuie ça, on coupe tout bien sûr. C'est un peu comme le disjoncteur. À la limite, euh, bon, on aurait pu se passer du disjoncteur, hein, euh, puisque sur le même appareil ici, on peut actionner le bouton power. Et on appuie sur power, voilà, le courant commence à passer là. Ça veut dire que la pompe a été actionnée. Donc euh, ça, si on estime que c'est pas nécessaire, on peut ne pas le mettre. Le boîtier contrôleur de charge contient déjà. Un interrupteur qui permet d'envoyer ou d'arrêter le courant voilà donc ceci devrait pouvoir permettre d'aider ceux qui sont intéressés à monter un système de pompage solaire photovoltaïque Et vous voyez comment ça peut diminuer la corvée des femmes